Béni sois-tu, roi des rois, béni sois-tu, éternel Dieu de gloire. Shalom, shalom. C'est avec un réel plaisir et en même temps, je ne sais pas quoi vous dire. C'est vrai qu'on commence avec un peu de retard, mais ce n'est pas. C'est vraiment indépendamment de notre volonté parce que quelque chose s'est passé en dernière minute. Le serviteur Pierre, que dis-je, le pasteur Pierre est en train de venir et il a eu un petit souci avec. Il a crevé, donc il a eu un problème avec sa voiture. Euh, là, j'ai Paul-Émile avec moi, le prophète Paul-Émile parce que la Bible dit que euh, la, la vie et le, la mort et la vie sont au pouvoir de leur langue et quiconque les mon mangera le fruit. Et donc, je prophétise qu'il est prophète. Mais là, il va juste m'accompagner et je suis un peu embêtée parce que j'ai ma petite fille. Mais Dieu est fidèle. Je me suis dit, on va quand même faire quelque chose et je promets que demain, puisque les choses vont rentrer dans l'ordre par la grâce de Dieu, demain, nous allons nous retrouver demain soir pour ensemble adorer ce grand Dieu, pour ensemble célébrer ce grand Dieu. Mais déjà, je voulais vous dire merci, merci déjà, m'excuser pour le temps, parce que nous avons commencé avec un peu de retard, m'excuser et vous dire que euh, nous sommes en présence du roi de gloire. Et j'aurais pu dire, on arrête ce programme, on ne le fait pas du tout, mais je dis non, quelle que soit la situation, on va aller, on va, on va faire quelque chose, on va célébrer ce Dieu-là. La Bible déclare que dans le livre de Jean, au verset. Jean 4, verset 23, il dit Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorant le Père Dieu en esprit, en vérité. Alléluia. Il dit que c'est ces adorateurs que le Seigneur demande. Alors, ce soir, je suis tentée de dire que nous sommes des vrais adorateurs. Oui, nous sommes des vrais adorateurs. Parce que. Hein, foi adorateur c'est quelqu'un qui va se dire puisque les circonstances ne sont pas bonnes alors je remets toute chose mais nous sommes allés jusqu'au et nous avons réalisé que ce Dieu là avec lui, quand on promet, on doit le faire. Alléluia. On avait un rendez-vous divin, quelle que soit la situation. C'est vrai que je suis seule, mais demain nous serons tous là, le groupe sera là. Et ensemble nous allons célébrer le roi de gloire. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve. Et notre Seigneur ce soir encore va faire des choses extraordinaires. Je reconnais une chose, c'est que nous sommes la gloire de Dieu. Tu es la gloire de Dieu. Et tu es sa joie, je suis la joie de Dieu. Et quand nous décidons de nous rassembler surtout sur cette plateforme pour l'adorer, Dieu, le cœur de Dieu, se réjouit. Je qu'avec moi, tu puisses acclamer le roi de gloire. Le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu vivant, le Dieu puissant, le créateur du ciel et de la terre. Le Dieu qui nous permet d'être là ce soir. Oui, parce que ce matin, peut-être des personnes n'ont pas pu se réveiller. Il y a certaines personnes qui ont dû se retrouver dans des situations difficiles. mais à et à moi il fait la grâce d'être là ce soir par amour simplement pour nous. comment puis-je me taire devant cette bonté je ne pouvais même pas reculer ni euh, annuler ce programme parce qu'il est tout ce que j'ai de grand, il est tout ce que j'ai de puissant, il est le Dieu vivant, le créateur de toutes choses. La Bible déclare qu'il est notre Alpha, il est l'Alpha, il est l'Oméga, il, il est tout pour nous. Et nous ne pouvons que l'adorer, quelle que soit la situation, quel que soit le problème. Et ce soir, nous allons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit. La Bible déclare que le paraclet nous a été donné. Il a dit il est avantageux que je m'en aille, afin que le consolateur, l'esprit de vérité, qui vienne et qu'il rend témoignage de moi. Et c'est parce que nous avons ce témoignage que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et c'est pour cela que nous sommes là ce soir. J'aimerais, adorateur, adoratrice, te dire que Dieu t'aime. Et te dire également que nous allons passer un merveilleux moment dans sa présence. J'aimerais que tu restes connecté à ce Dieu-là. Il dit que les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Pour en esprit Parce que lui-même est esprit et nous allons connecter notre esprit ce soir à l'esprit de notre roi oui nous allons connecter notre esprit à l'esprit de notre roi nous allons aller toucher notre roi ce soir nous allons aller à sa rencontre ce soir parce que ce Dieu là nous avons besoin de lui pour avancer parce que sans lui nous ne pouvons rien et avant toute chose j'allais demander à le Saint-Esprit qu'il puisse rentrer à la maison sans problème parce que ce Dieu là est fidèle ce Dieu là est puissant il est glorieux Alléluia voudrais avec vous Chantez ce cœur qui dit, ton nom est infiniment grand. Oui, parce que nous avons le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. La Bible déclare que en ce nom des voies te de en ce nom des paralytiques se lèvent. Et le nom de Jésus restaure, le nom de Jésus guérit. Et c'est parce que ce nom est grand que je suis là ce soir. C'est parce que ce nom est puissant que je suis là ce soir. Alléluia oui, Seigneur. Pierre, Paul, on va, on va chanter. Ton nom est infini, mon grand. Que ton nom est infini, mon grand. Ta ma que ton nom est infiniment grand, ton nom est infiniment grand, que ton nom Nous avons le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia le nom par lequel des paralytiques marchent, le nom qui guérit la Bible déclare que quand Jésus Christ est venu dans ce monde, tout le monde le regardait parce qu'il savait que c'était le fils du charpentier, c'était le fils de Marie et les gens se posaient des questions et ce jour là devant, le, devant à ce mariage de canard voici, voici ce qui va se passer, la Bible déclare que sa mère qui avait déjà vu Jésus faire des miracles dans le secret va dire à Jésus, ils n'ont plus de vin, ils n'ont plus de vin faites quelque chose mon fils, parce qu'elle savait avec qui était Jésus. Les autres ne l'avaient pas encore découvert, mais elles le connaissaient. Alléluia! Et voici ce que le Seigneur va lui dire. Qui a-t-il en toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Alors quand les gens reçoivent, quand ils écoutent ça, ils se disent, oh oui, mais comment il a pu parler comme ça, ça? Mais il était simplement en train de dire qu'au temps marqué. Alors lui, Dieu, il allait rentrer en scène. Il allait commencer à agir. Je suis tentée de te dire ce soir que, quelquefois il t'arrive de vivre des situations et tu te demandes, mais pourquoi les choses n'avancent pas? J'aimerais te dire de te souvenir de simplement de ce que Jésus a dit. Il dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Oui, autant marquer Dieu fera, parce qu'il est un Dieu vivant, un Dieu puissant. Alléluia! Et les gens ne connaissaient pas notre Jésus. Les gens marchaient avec lui sans savoir qu'il était un Dieu puissant, un Dieu glorieux. Et ce Jésus-là a manifesté sa gloire dans la vie des uns, dans la vie des autres. Et ils ont finalement réalisé qu'il n'était pas un petit Dieu. Alléluia! Et toi et moi, je pense que nous avons fait cette expérience. Et c'est pour cela que ce soit nous sommes là. Nous sommes là simplement parce que nous avons réalisé, devant toutes les situations de nos vies, devant tous les défis de nos vies, nous avons vu à un certain moment, nous ne savons pas comment nous sommes sortis de cette situation, mais nous avons vu la main puissante de Dieu agir. Et nous avons vu la transformation. Nous avons vu ce que Dieu avait opéré dans nos vies. Et si nous sommes là, c'est parce que nous sommes convaincus qu'il est Dieu. Si nous sommes là, c'est parce que nous sommes convaincus qu'il est le Maître. Si nous sommes là, c'est parce que nous sommes convaincus qu'il est capable. La Bible nous dit dans Luc 1, verset 35 car rien ne lui est impossible oui rien ne lui est impossible rien ne lui est impossible quelle que soit la situation il agira en son temps, au temps marqué il a dit qui est-il entre moi mon heure n'est pas encore arrivée je voudrais te dire ce soir adorateur, adoratrice que le temps de Dieu arrive ne pleure pas, essuie tes larmes parce que le Dieu que nous servons sur cette plateforme est réellement vivant je pense que ce soir c'est cette parole que tu dois recevoir de sa part il veut simplement que tu déménages il veut simplement que tu changes de mentalité il veut simplement que tu abandonnes tout et que tu capitules devant lui parce qu'il est le maître, il est le Dieu tout puissant Allez, Alléluia. Alléluia. J'aimerais te dire ce soir que nous marchons avec un Dieu qui est surprenant. Oui, il est surprenant. Quelquefois nous sommes pressés, mais lui n'est pas pressé. En son temps, il agit. Et ce qu'il veut, comme il a dit, il a dit il veut des vrais adorateurs, des personnes qu'il adore en esprit, en vérité. Oui, c'est Paul qui m'a mis dans cette position. Je ne peux pas célébrer Dieu assise, mais tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. J'ai envie de me lever, mais Dieu est fidèle. J'aimerais simplement que me soutenait en prière parce que je suis un peu coincé. Mais Dieu est vivant. Je sais que Dieu va faire des choses grandes. Alléluia. Oui, le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Et je crois que ce soir, Dieu veut opérer quelque chose dans la vie d'une personne. Oui, Dieu veut agir dans ton cœur. Dieu veut que tu le mettes au premier plan. Dieu voudrait que tu fasses de lui le commencement de toutes choses. Alléluia. Les hommes peuvent t'abandonner. Les hommes, que dis-je Les hommes t'ont abandonné. Des hommes t'ont certainement, certainement fait des choses qui, pas là, qui ne t'ont pas fait de bien. Mais ce Dieu-là, je te parle de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne t'abandonnera jamais, quels que soient les projets de l'ennemi la bible déclare qu'il a anéanti les projets de l'ennemi et leurs mains ne peuvent les accomplir il est le dieu des cas impossibles et si tu es là tu as choisi la bonne part parce que ce dieu là va se saisir de ce moment pour opérer quelque chose dans ta vie alléluia je me souviens de cette belle histoire oui cette femme qui était malheureuse parce que ça faisait longtemps qu'elle était malade Peut-être que sur cette plateforme, il y a une personne qui vit une situation qui dure depuis longtemps. Elle a crié à l'éternel, elle a parlé à Dieu, elle est venue prier, elle a adoré, les choses n'ont pas changé. Alors, cette femme-là, la Bible déclare qu'elle a résolu dans son cœur. Elle s'est assise. Elle a entendu parler de Jésus, de ce même Jésus que je suis en train de te présenter ce soir. Elle a entendu parler de Jésus-Christ. Dans la ville, les gens disaient, oui, il est le Fils de Dieu. Il est certainement celui-là qui peut régler ton problème. Elle a vu tout ce que Jésus faisait, elle s'est dit, oh, si seulement je pouvais le toucher. Waouh, si je pouvais le toucher. Et je prie que ce soit toi et moi, on ait la même pensée que cette femme. Oui, si ce soir, seulement on pouvait le toucher. Oui, parce que si tu le touches ce soir, quelque chose va se passer. Oui, sa présence délivre et sa présence guérit. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, je voudrais t'inviter ce soir à te laisser conduire par le Saint-Esprit à demander à l'esprit de Dieu d'inonder tes pensées et de ne pas regarder à cette personne qui te parle mais de regarder à Dieu, ce grand Dieu ce Dieu qui approuve ce moment ce Dieu qui est présent ce Dieu qui veut changer quelque chose dans ta vie ce Dieu qui veut opérer une délivrance ce Dieu qui veut te changer ton histoire et si seulement je pouvais le toucher si je le touche, je sais que ma condition va changer mais comment arriver à Jésus Wow, cette femme voyait cette foule Mais elle ne regardait pas la foule Elle a dit non Il faut qu'aujourd'hui ma condition change Oui, comme moi aussi je suis en train de me dire Seigneur, à partir de ce soir Quelque chose va se passer dans ma vie Je ne vais pas arrêter ce moment En étant la même personne Oui Seigneur, je sais qu'en parlant de toi Tu vas te souvenir de moi Tu me connais mieux que moi-même Et tu vas opérer une transformation dans mon âme Seigneur, j'ai besoin de toi Yahweh toi aussi appelle -le ce soir Invite-le à prendre toute la place Parce que ce soir encore Il veut t'emmener quelque part Alléluia La Bible déclare que cette femme s'est frayée un chemin Un peu comme ce que tu es en train de faire en ce moment En train de te dire oui Je ne repartirai pas comme je suis venue Parce que ce soir je vais toucher mon roi Ce soir je vais toucher mon Dieu Ce soir je vais toucher Elishama Parce qu'il répond toujours à nos prières Alléluia et elle s'est frayée un chemin. La Bible déclare que quand elle est arrivée à côté de Jésus, quelque chose s'est passé. Elle a juste touché le bord de son habit. Et le Saint-Esprit, le Seigneur, s'est arrêté. Je crois que ce soir, si tu touches le bord de son vêtement, il s'arrêtera. Oui, il s'arrêtera. Et avec toi, il va échanger. Oui, avec cette femme, il a commencé à parler. dit, d'abord il a dit, il a dit qui m'a touché, qui m'a touché. Alors les disciples de lui dire, mais Seigneur, tu vois bien qu'il y a une folie, tout le monde te touche. Il dit non, il y a une puissance qui est sortie de moi. Oh, je suis en train de te parler d'un Dieu est tellement puissant que quand tu le touches une puissance, sort de lui et il change d'autres choses, je suis en train de te présenter un Dieu qui veut t'apporter la restauration ce soir je suis en train de te présenter un Dieu qui veut changer ton histoire ce soir, parce que dans sa présence, la guérison s'opère, dans sa présence la restauration s'opère dans sa présence, la transformation s'opère et dit qui va toucher et cette femme avait peur. Mais elle était obligée de lui dire, c'est moi Seigneur. Et il a dit, que cela te soit fait selon ta foi. Alléluia. Oui. Et cette femme a reçu totalement la guérison. Nous servons un Dieu capable de changer toute situation. Adorateur, adoratrice, voici ce que le Seigneur me met sur le cœur ce soir. Ne regarde pas aux circonstances, ne regarde pas cette situation qui trompe ton esprit. Ne regarde pas cette situation, mais laisse le roi de gloire prendre le contrôle de toutes choses désormais dans ta vie. Oui, le Seigneur voudrait faire de toi ce qu'il a prévu. Personne ne pourra changer le plan que Dieu a pour ta vie. Aucun esprit ne pourra changer le plan que Dieu a pour ta vie Ce que Dieu veut faire, il le fait Mais tout ce qu'il demande c'est la disposition de ton cœur Ce soir il t'appelle Il te demande d'ouvrir ton cœur Il te demande de venir à lui Il dit cherche des vrais adorateurs ceux-là même qu'il adore en esprit, en vérité Des adorateurs Des vrais C'est cela que le, le Seigneur demande Alors si tu l'adores de tout ton cœur ce soir si tu t'inclines devant sa souveraineté ce soir Alors Dieu dans toute sa grâce Dans toute sa magnificence Se souviendra de toi Cette femme qui avait résolu dans son coeur C'était était pour elle une façon d'adorer ce Dieu là Elle se disait Celui là il est le seul capable Celui là il est le seul digne Il est le seul qui est capable de changer cette situation Oui les médecins n'ont pas pu, Mais lui je suis convaincu d'une chose Il pourra le faire Et c'est ça que tu dois penser ce soir oui, tu dois savoir, tu dois réaliser que ce Dieu l'est capable. Nous adorons un Dieu qui est vivant. Nous adorons un Dieu qui est puissant. Nous adorons un Dieu qui est réel. Il va te dire ici dans le livre d'Esaïe de 60, il dit, lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive, la gloire de l'éternel se lève sur toi. Oui, sois éclairé, il faut que tu saches que ton Dieu est puissant, il faut que tu saches que ton Dieu est grand. Il faut que tu réalises que tu ne marches pas avec n'importe qui. Je te parle du Dieu créateur du ciel et de la terre, je te parle du Dieu grand, le Seigneur des seigneurs, le Roi de gloire, le Dieu tout-puissant. Oui, quelquefois nous sommes devant des situations On se dit, mais est-ce que cette situation peut changer? Je te parle de celui-là Qui est capable de changer cette situation Alléluia, lève-toi, sois éclairé Oui, que tes yeux s'ouvrent Et que tu réalises que tu es la prenelle de ses yeux Oui, tu réalises que tu, ce Dieu là t'aime Il dit qu'il t'aime Il dit qu'il t'aime d'un amour que toi-même tu ne peux pas imaginer oui, c'est parce qu'il t'aime qu'il allait donner son fils unique. La Bible déclare qu'il a donné Jésus-Christ pour que toi tu aies la vie. Alors imaginons tout simplement notre vie. C'est parce que Dieu nous aime qu'il a offert son enfant. Et si Dieu a offert son enfant pour moi, est-ce que Dieu ne peut pas changer cette situation qui perturbe mon esprit? Dieu est capable. Oui, Dieu est capable. Alors je voudrais qu'avec toi, ce soir nous puissions adorer le Dieu capable. Que nous puissions adorer le Dieu vivant. Que nous puissions adorer le Dieu grand. Que nous puissions adorer le meilleur des seigneurs des seigneurs. Que nous puissions adorer celui-là même qui dit et les choses arrivent. Que nous puissions adorer le maître des temps et des circonstances. Que nous puissions ensemble adorer et lever nos voix vers celui-là même. Qui est le maître des temps. Oh Yahweh, le Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Béni soit tu roi des rois béni, sois-tu toi, le Dieu vivant, béni, sois-tu toi, le Maître, béni, sois-tu toi, qui parle à nos cœurs ce soir, béni, sois-tu toi, qui parle à nos vies ce soir, béni, sois-tu toi, qui, qui restaure nos cœurs ce soir, béni, sois-tu toi, le Dieu vivant. Alléluia! Alléluia! Béni, sois-tu, roi des rois, béni, sois-tu Jésus. Gloire hein? à ton Seigneur Papa. Gloire à ton Seigneur Papa. Gloire à ton Seigneur Papa. Gloire à ton Seigneur Papa. Gloire à ton Seigneur Roi des Rois. Alléluia. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a répondu. Mon Dieu m'a entendu. Son nom c'est Elisha ma. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a répondu, mon Dieu m'a entendu, il s'appelle Élishama. Élishama, mon Dieu m'entend toujours, mon Dieu répond toujours. Son nom c'est Elishama. Je voudrais rapidement rendre un témoignage avant de continuer. Elishama, c'est celui-là qui répond toujours à nos prières. Je devais être ici le, le 2 euh, juin et donc je me suis rendue à l'aéroport. J'avais pris un billet euh, Air France. Euh, malheureusement pour moi, j'allais dire. Entre guillemets. J'arrive à l'aéroport et... Euh, il se trouve qu'ils voilà, vont me débarquer parce que simplement j'ai un visa C. C'est vrai que mon visa est valable jusqu'en 2023, mais c'est un visa C, donc un visa euh, touristique. Et ils m'ont dit non, pour la, la, à cause de la pandémie, justement, les visas C ne peuvent pas venir en, en France en ce moment. Je suis un peu découragée quand même, il faut dire les choses telles qu qu'elles sont et euh, je rentre à la maison mon mari était dans tous ses états parce qu'en fait je venais justement pour euh, la consécration de, de Pierre et Emmanuel et puis euh, viens, viens, tu peux me tu, amène à -moi, euh, euh, moi je venais pour la consécration de Pierre et Emmanuel et puis aussi parce que je ne connaissais pas ma petite fille, donc je venais également pour la connaître, oui attends viens, viens, yo-yo, rapidement et donc viens yo-yo, viens viens yo-yo Yo -yo. voilà, donc voilà, là-bas tu as les tous les tontons et toutes les tatas voilà, donc je venais pour connaître Yoyo Yoyo, -yo, tu dis bye bye hein? ok, donc tu peux la reprendre je venais justement pour, euh, pour la connaître et donc euh, il me débarque et je suis vraiment découragée et tout j'arrive à la maison et Mais je dis à mon mari, ne descends pas les valises tu laisses les valises à la, dans, dans le coffre parce que j'ai confiance en ce Dieu-là qui, euh, qui est fidèle et je sais qu'il va faire quelque chose. Et donc, je laisse mes affaires dans, donc là, dans la voiture et le lendemain, je regarde un peu. Avant de partir, j'ai pris quand même le numéro de téléphone de ce monsieur qui m'avait débarqué. Je lui ai dit, euh, ce serait bien qu'on parle demain tranquillement. Et donc, le lendemain, je l'ai appelé et je suis allée rencontrer ce monsieur. Et il m'a donné un peu, parce que bon, déjà il m'a dit qu'il fallait avoir une ONG internationale. Je pensais que celle que j'avais pouvait, euh, pouvait me permettre de venir. Je lui ai donné tous les papiers, la dame qui est ici, parce que c'est quand même une ONG internationale. Ma partenaire ici a fait venir un document et tout ça, on lui a présenté. Il a dit non, que ce n'est pas de ce genre d'ONG, il parle plutôt du PNU, toutes des choses comme ça. Et qu'il fallait absolument que j'ai euh, euh, un autre document. Peut-être, je ne sais pas, il m'a donné quand même une piste. Et puis j'ai dit, ok. Et il me donnait que la journée là, parce qu'en fait je devais venir mercredi. Mercredi, j'étais débattue, donc jeudi, je vais euh, euh, donc, euh, faire tout ce qu'il y a à faire. Et puis vendredi, je vais quand même à l'aéroport. Alléluia. Je n'ai pas descendu mes affaires. J'avais les yeux fixés sur le Dieu des cas impossibles. Et je dis, Seigneur, mon fils va se faire consacrer, il va être consacré, pasteur, et euh, pasteur de la jeunesse. Et j'ai besoin justement que toi, tu interviennes parce que tu es grand. Paul, tu peux venir la chercher parce que tu es puissant et parce que tu es capable. Donc, Seigneur, viens et intervient. Fais quelque chose, oui. Yo, yo, merci. Tu étais très gentil. Maintenant, vas-y. Voilà. À tout à l'heure. Yo, yo, Donc, je dis au Seigneur, je dis, intervient parce que je sais que tu es capable d'agir. Et c'est comme ça que je suis allée à l'aéroport, donc, vendredi. La consécration se faisait euh, samedi. Samedi à 15h, et donc je suis allée à l'aéroport, et le Seigneur a fait le miracle. Malgré mon visa, malgré toutes choses, le Seigneur et le monsieur qui m'avait débarqué m'a accompagné jusqu'à l'avion. Alléluia. Et pour moi, je me suis dit, bon, tant que je, je viens jusqu'à Toulouse, ici, il n'y a pas de problème, les enfants sont là, euh, la, la personne avec qui je travaille, donc avec qui j'éloigne et tout ça, peut venir à la repos. Georgette, je, te, Georgette, je tiens à te dire merci parce qu'elle était avec moi à la repos. C'était compliqué. Et le Seigneur m'avait dit, euh, je dis matin comme ça, d'aller voir ma soeur, ma juju, donc je vais chez elle. Non, je lui ai un message pour dire, mets-toi à genoux parce que j'ai besoin de, de prière. Et elle m'a dit, il faut absolument qu'on se voit. Alors, j'ai dit, bon, j'arrive chez toi, donc je suis allée chez elle. Et puis, on s'est accordé. Pendant qu'on s'accorde, il y avait déjà une solution qui était en train de s'opérer. Donc, quelque chose s'est passé pendant que j'étais chez elle. Et c'est comme ça qu'avant la fin de la journée, j'avais tout ce qu'il fallait, tout ce que le monsieur m'avait demandé. Et je me suis retrouvée à la mais pourquoi est-ce que je parle de ça Je suis en train de dire que nous avons un Dieu grand. Et je suis arrivée samedi matin. Donc je passe par Paris. Je dis, oh, à Paris, quand j'arrive à Paris, je pensais que ça allait pas, que j'allais euh, passer comme ça et que c'était à Toulouse que j'allais avoir... Euh, euh, mon contrôle. Non, non, non, c'était à Paris. Mais Dieu était là à ce rendez-vous. Ils ne m'ont demandé aucun document et je suis passé aux les mains comme ça à Paris et je suis rentrée à Toulouse sans problème. Pour vous dire quoi, Dieu, il est fidèle. Dieu est puissant. J'aurais pu rater ce rendez-vous parce que pour moi, c'était important d'être à ce rendez-vous. Mon fils avait besoin de moi. Il était, il était là toutes les cinq minutes à m'appeler pour me dire, maman, fais tout, je sais pas, fais quelque chose. Et même lui, il est intervenu parce que il devait appeler une personne qui devait m'envoyer un Document justement qui pourrait me faire passer. Alors je lui ai dit écoute, ce document, on dit qu'on l'a 3-4 jours après. Mais je vais tester ton onction. Oui, appelle. Et puis aujourd'hui, on va savoir si l'onction que suit ta vie là, c'est vraiment l'onction qui vient de Dieu. Alléluia. Et curieusement, le petit, il appelle. Et puis les cinq minutes qui suivent, il avait le document. On a vu la gloire de Dieu et il m'a dit « Maman, il y a onction, il y a onction. » Alors je voudrais te dire ce soir que l'onction qu'on a sur cette plateforme, ce n'est pas l'onction que les gens voient sur la, dans les rues, c'est une onction différente parce que Dieu nous a établis, Dieu nous a positionnés et Dieu fait de nous des instruments entre ses mains pour sa gloire. Je voudrais te dire ce soir de ne pas te négliger et quand tu es dans un défi, quand tu as une situation difficile qui se présente à toi, je voudrais simplement t'encourager à lever les yeux vers le Dieu des cas impossibles parce que c'est celui-là qui est intervenu, il a changé toute chose il a changé l'atmosphère à l'aéroport, la, la il a permis que j'ai les documents qui me permettent de venir et le Seigneur m'a fait venir ici et j'étais heureuse d'être derrière quand mon fils recevait l'onction. j'étais heureuse d'être là pour l'accompagner parce que pour moi c'était quelque chose de très important et depuis que je suis là, le Seigneur fait des choses grandes le Seigneur fait des choses grandes je voulais vraiment vous dire adorateur, adoratrice, ne baissons pas les bras quelle que soit la situation devant laquelle nous nous trouvons, nous devons croire qu'avec ce Dieu, tout est possible et nous ne nous, nous, nous laissons surtout pas distraire par ce que nos yeux voient oui, parce que des fois, des gens m'appellent de Côte d'Ivoire pour me dire, oui, la situation est bizarre, les choses ne se passent pas comme on veut on entend si, on entend ça, je voudrais te dire mon frère, ne regarde pas ce que tes yeux voient regarde au plan parfait que Dieu a pour la vie, pour la Côte d'Ivoire regarde au plan parfait que Dieu a pour chacun de nous et Dieu agira. Dieu va agir parce que chaque fois qu'on invoque, il se lève de son trône et il agit. Quand tu fais bouger son trône, c'est des bénédictions qui tombent. Mais je suis sûr que ce soir encore, il va changer la position de quelqu'un parce qu'il est fidèle. Alléluia. Il est fidèle. Il est fidèle. Oui, je voulais simplement t'encourager à demeurer ferme dans, la, dans les voies de Dieu à demeurer ferme dans la parole de Dieu et une fois j'étais en train de parcourir la parole de Dieu et je suis tombée sur ce passage qui m'a énormément fait du bien oui je voulais partager ça avec toi ce soir Alléluia je voulais partager ça avec toi et je sais que toi aussi ça va te faire du bien Alléluia donc je lis le psaume 82 verset 6 il dit J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du très haut. Alléluia. J'avais dit vous êtes des dieux. Et puis, on va regarder nos tests où le Seigneur va dire à Moïse Il dit Je ferai de toi un dieu devant Pharaon. Je voudrais te dire ce soir. Que Dieu nous a établi Dieu nous a positionnés. Et quand ça ne marche pas pour les autres Ça devrait marcher pour nous Alléluia Ça devrait marcher pour nous Parce que le Dieu que nous servons Est un Dieu puissant Il est un Dieu grand Il a simplement demandé de l'invoquer Il dit invoque moi le jour de la détresse Je te répondrai Il te demande de l'invoquer mais quelquefois, quand nous sommes dans la détresse, nous sommes découragés et nous passons notre temps à nous morfondre, à murmurer. Non, je suis venu ce soir te dire que ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu cherche de vrais adorateurs. Celui qui adore, c'est celui qui reconnaît que celui-là même qu'il adore est la solution à toute chose dans sa vie. Et il reconnaît que ce Dieu est tellement grand et lui n'a pas à s'inquiéter parce que ce Dieu là va faire. Alléluia, c'est ça un vrai adorateur Et sur cette plateforme Nous avons décidé d'adorer le roi de gloire Sur cette plateforme Nous avons décidé de nous offrir à ce roi de gloire Sur cette plateforme Nous avons décidé de marcher de vie pour lui, alors je voudrais te dire que ce n'est pas cette situation qui doit être le problème le problème ça doit être toi-même toi-même devant cette situation quelle attitude adopter, comment appréhender les choses, comment regarder et comment est-ce que tu, pu, tu peux t'attacher à ce Dieu, parce que si tu t'attaches à lui, il va changer toutes choses. la Bible déclare que là où son nom est évoqué, son règne descend et l'atmosphère change Alléluia l'atmosphère change Voyez-vous, ce que je suis en train de faire ce soir, c'était pas prévu. Mais c'est simplement ce que Dieu demande. Il dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. J'ai obéi tout simplement. Les enfants m'ont dit, maman appelle tante Georgette, pourquoi qu'on remette ça demain J'ai dit non, on va faire alors on va, on va se mettre devant je veux vais, je vais, je vais conduire ce moment et le Seigneur a toujours une parole pour une personne le Seigneur veut toujours faire quelque chose il nous a tellement aimés qu'il a toujours quelque chose un plan, un plan de bonheur il dit je vous connaissais avant que tu s'étais dans le vent de ta mère je te connaissais il t'avait déjà établi il avait déjà programmé des choses merveilleuses pour ta vie mais l'ennemi veut te faire croire que non il veut te faire croire le contraire mais moi je suis venu en tant que servant de l'éternel, par l'autorité que Dieu me confère, je t'ai dit ce soir, que le plan que Dieu a pour ta vie se réalisera, que Satan veuille qu'il ne veuille pas, ce plan se réalisera parce que le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Il est puissant, alléluia, il est puissant, il est grand, et tout ce que sa bouche dit, sa main se tient derrière pour l'accomplir. Est-ce que c'est le travail qui est coincé Mais des, des, des paroles qui viennent du ciel oui des paroles qui viennent du ciel nous ne devons pas être là en train de dire oh est-ce que ça va marcher est-ce que est-ce que non, ça marchera au nom de Jésus nous avons le nom qui est au dessus de tout nom c'est par ce nom que les boiteux les se lèvent c'est par ce nom que les aveugles voient Jésus était bien les belles et bien devant le tombeau de Lazare tout le monde était désespéré les gens n'y croyaient pas du tout je parle de ce Dieu-là. C'est de lui que je parle. Personne ne croyait que c'était possible. Personne ne croyait que c'était possible. Oui, peut-être que dans ton cas, les gens pensent que ce n'est pas possible. Je suis tenté de te dire ce soir, qu'avec ce Dieu-là, tu dois croire que c'est possible. Alléluia C'est possible donné entre ses mains, je n'ai pas dit de regarder une personne, de faire un programme sur un tel ou un tel, sur un parent, quelqu'un qui peut t'aider, non, lève les yeux vers le Dieu des cas impossibles c'est possible il est capable d'agir il est grand Alléluia, personne ne croyait même marie Bart, personne ne croyait que Jésus pouvait faire quelque chose mais ce que j'aime bien dans ce texte il a dit euh, Lazare est malade mais je me réjouis de ne pas être là. De ne pas avoir été là. Alléluia. Alléluia. Il se réjouit parce qu'il est venu tard. Peut-être que c'est ce que tu es en train de vivre. Tu regardes la situation, tu te dis, waouh. Comment est-ce que les choses vont se passer? Est-ce que ça va changer? Est-ce que, est-ce que tu te poses plein de questions? Mais il se réjouit de ne pas avoir été là à temps. Alléluia. Cet aveu qu'ils qui était, qui était, qu ont rencontré avec les disciples, il était un aveugle né. Voilà l'histoire de l'aveugle-né. La Bible déclare qu'ils lui ont demandé est-ce que c'est son père ou sa mère qui ont péché Il dit c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Donc lui, il ne regarde pas à ce qui entoure, mais il regarde à son plan parfait. Et là, devant Lazare, devant le tombeau, personne ne croyait que c'était possible. Personne ne croyait qu'il était capable d'agir. Personne ne croyait. Alors, je voudrais te dire ce soir que même dans ta situation, peut-être que toi-même tu ne crois pas. Mais pourquoi est-ce qu'il dit tout ça ce soir? Pourquoi est-ce qu'il m'utilise pour te parler de cette façon ce soir? Simplement parce qu'il est en train de te, de te permettre de réaliser qu'il n'est pas n'importe qui. Oui, il est le Dieu tout puissant imaginez tout simplement la, la Bible déclare que la terre était informée vite il a dit que la lumière soit alors si lui il a déclaré que la lumière soit que la lumière était, c'est parce qu'il est capable il est capable, il est capable il est capable, il est capable rien ne peut l'arrêter la lumière fut quand il a déclaré il y a eu la lumière donc là où il y a les ténèbres ce soir dans ta vie il est capable de mettre la lumière parce qu'il lui même il est la lumière il dit, où l'avez-vous mis On dit, de qui tu parles Celui qu'on a enterré il y a quatre jours Mais il sent déjà. La situation est gâtée. La situation est, est tellement chaotique qu'on ne peut même pas On peut même pas te conduire là-bas. Il dit, allons. Ah, Alléluia. Je te parle de celui-là qui fait des choses qui dépassent l'entendement humain. Il dit, allons. Ah, et devant le tombeau. Les gens étaient là, et le regardaient comme ça pour dire, mais qu'est-ce qu'il va faire ce soir? Hein? Ce jour-là, les gens se posaient des questions. Et c'est là que notre Seigneur va rentrer en scène. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Peut-être que tu es dans un tombeau. Peut-être que tu es dans une situation difficile. Peut-être que tu penses que les choses ne vont pas changer. Mais je suis en train de te présenter le Dieu qui est capable de changer toutes choses. Alléluia! Le Dieu capable de changer toutes choses. Alléluia! et quand il est arrivé devant ce tombeau il a simplement fallu qu'il dise Lazare, il a appelé le mort il a appelé Lazare je te parle de celui qui parle au mort je te parle de celui qui parle au mort nous sommes déjà allés plusieurs fois dans des, dans des, dans des, dans des euh, j'allais dire dans des, comment dire ça dans des dans des, dans des oh là là, à la mort nous sommes allés plusieurs fois. Nous avons vu comment ils sont les morts. Quelquefois même tu le bouges, il bouge pas. Mais Jésus a parlé à un mort qui était mort depuis quatre jours, qui était pourri, oui, pourri, et ce mort a répondu, il s'est levé. Alléluia. Je voudrais te dire ce soir que quelle que soit la situation, ne t'inquiète plus. Quelle que soit la situation, ne t'inquiète plus. Et c'est parce que tu crois que lui, il agira. Si tu ne crois pas, il ne fera rien, il te regarde. Parce que ce qu'il veut, c'est des personnes qui ont la foi, des personnes qui ont les yeux fixés sur lui, des personnes qui croient que lui peut faire bouger toute chose. C'est ceux-là qui recherchent des vrais adorateurs, des vrais, des vrais chrétiens, des personnes dignes de confiance, des personnes qui ont confiance en lui. C'est cela là qui recherchent. Des personnes qui n'ont pas peur, qui ne regardent pas aux circonstances, mais des personnes qui regardent à ce merveilleux Créateur. Oui, la situation n'est pas bonne, mais je suis convaincu d'une chose. Mon Dieu agira que dis-je? Il m'a donné la puissance. Il m'a donné l'autorité. Il suffit que je déclare et les choses vont changer. Je voudrais que ce soir, notre langage change. Je voudrais que ce soir, notre mentalité change. Je voudrais que ce soir, nous puissions réaliser que nous marchons avec un Dieu qui nous a tout donné. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, tu as reçu Christ dans ta vie, tu as reçu Christ dans ton cœur, il te donne un pouvoir, il te donne une puissance, il te donne quelque chose. Et c'est ça que tu dois utiliser. Il a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains Il a dit un bâton. Il a dit, chaque le bâton. Ce bâton, c'était l'autorité. Il t'a donné la parole. Il t'a donné ce qu'il faut pour déclarer. La situation elle est chaotique. La situation n'est pas bonne. Mais tu déclares qu'elle change. Et tu vas voir ce que tu vas faire. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est marcher avec des gens qui élèvent leur foi. Alléluia. Des gens qui ont confiance. Des gens qui ne sont pas troublés des personnes qui sont sereines, des personnes tu es là, tu sais que ce n'est pas beau mais tu sais que lui va faire Alléluia tu sais qu'il va faire et qu'il est capable de faire Alléluia Alléluia. Béni sois-tu, roi des rois. Béni sois-tu, toi, le roc en qui nous avons cru. Béni sois-tu, toi, le Dieu vivant. Béni sois-tu, toi, le Seigneur des Seigneurs. Ce soir encore, nous sommes dans la joie. Ce soir encore, nous te bénissons. Ce soir encore, nous t'élévons. Ce soir encore, nous te disons merci pour ta fidélité que tu manifestes, pour ta présence, pour ta présence qui nous fait du bien, pour le sang de l'agneau qui a coulé pour nous donner la victoire sur les puissances ténèbres. La Bible déclare que par ce sang, nous sommes justifiés. Alors, parce que nous sommes justifiés, nous pouvons nous tenir dans ton, devant toi et déclarer des paroles qui vont agir désormais. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes les fils du roi des rois. Nous sommes les filles du roi des rois. Tu as déjà dit, vous êtes des dieux. Et pourtant, oh Seigneur, wow, ça on peut lire en, en bas, le verset 7, il dit, cependant vous mourrez comme des hommes. Non, nous refusons de mourir comme des hommes. Nous refusons cela ce soir Nous prenons notre position Nous déclarons que nous ne sommes pas n'importe qui Nous déclarons que nous sommes les fils du Très-Haut Nous déclarons que le roi, de roi, le roi de gloire est notre papa Alléluia Nous déclarons que le roi de gloire est notre papa Que le roi de gloire est notre papa Qu'il est notre Dieu Qu'il est notre empire. Alléluia La Bible nous dit dans, dans le psaume 84 verset 6 Il dit heureux ceux qui placent en lui leur appui, Oui, place en Dieu ton appui. Alléluia. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Oui, devant cette situation, peut-être que tu es troublé. Mais je voudrais te dire que ce soir, parce que tu es resté dans sa présence, parce que ce soir, tu es venu à ses pieds, alors il te donnera des chemins tout tracés. Il dit qu'il trace même des chemins dans le désert pour toi. Alléluia. Et lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. En un lieu plein de sources. Quand il traverse la vallée de Baca. Oui, tu peux te retrouver dans une situation difficile. Mais parce que toi tu es là, les choses changent. Alléluia. Parce que toi tu es là, les choses changent. Alléluia. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie, la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et il se présente devant Dieu. Alléluia. Je voudrais acclamer avec toi le roi de gloire. Je voudrais acclamer avec toi le Dieu vivant. Je voudrais acclamer avec toi le Dieu puissant. Nous voulons, nous voulons célébrer ton nom ce soir. Nous voulons t'exalter te dire que le foi tu es merveilleux, roi des rois. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es un Dieu vivant, un Dieu puissant. Oui, nous nous tenons dans ta présence ce soir pour t'adorer. Nous nous tenons dans ta présence ce soir pour t'élever. Nous nous tenons dans ta présence pour te glorifier, Papa. Nous nous tenons dans ta présence pour exalter ton nom. Nous nous tenons dans ta présence pour élever ton Saint-Nom. Sois glorifié à jamais. Sois élevé à jamais. Sois exalté, Roi des rois. Car tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Ton nom est Elishama. Tu es le Dieu de cette plateforme. Tu établis ton trône dans chacune de nos vies. Tu interviens dans chacune des... Situation ce soir encore, mon âme est dans la joie, mon âme te loue, mon âme te lève, mon âme t'exalte, éternel, visite tous les adorateurs, oui, visite tous les adorateurs, visite mm -hmm. toutes les adoratrices ce soir, chacune des vies. Et béni sois-tu toi le rocher en qui nous croyons. Béni sois-tu toi le Dieu fidèle. Béni sois-tu toi le roc. Béni sois-tu toi le Seigneur des Seigneurs. Nous n'allons pas repartir et repartir comme l'ennemi a prévu. Nous allons repartir avec toi, toi le Dieu grand. Et nous allons repartir plus que vainqueur. Oui Seigneur, tu es un Dieu des cas impossibles. C'est pour cela que nous t'élévons. C'est pour cela que nous t'exaltons. C'est pour cela que nous te glorifions. Oui Seigneur, nous avons vu tous les combats que l'ennemi a pu faire pour ne pas que se direct se fasse, mais tu nous as encore montré ta gloire et nous avons vu ta gloire se manifester encore ce soir, béni sois-tu toi le Dieu en qui nous croyons béni sois-tu toi le Seigneur de nos vies béni sois-tu toi le Dieu qui prend le contrôle de toutes ces personnes qui étaient connectées ce soir, Seigneur tu vas changer leur position, Seigneur tu vas te révéler à ces personnes, Seigneur tu vas intervenir dans chacune de leurs vies, Seigneur tu vas changer leur position, tu vas changer leur mentalité, tu vas leur donner cette mentalité que toi même tu avais parce que tu as dit que nous sommes des disciples oui, nous sommes les disciples du roi des rois. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons avoir ton caractère. Nous voulons marcher dans tes pas. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons faire les choses selon toi, Seigneur. Que rien ne nous arrête, mais que nos yeux soient fixés sur toi. Toi, le Dieu vivant, le Dieu puissant. Je te recommande toutes les vies qui étaient là ce soir. Toutes ces personnes qui sont venues. Tous ces adorateurs qui sont venus te célébrer t'adorer ce soir. Éternel est ton nom. Souviens-toi de chacune de leurs vies. Et manifeste-toi fortement. Oh, oui. Souviens-toi de chacune de leur vie et change leurs conditions. Seigneur, tu connais leurs besoins. Moi, je ne sais pas, mais toi, tu sais toutes choses. Alors, prends le contrôle de leur vie et glorifie ton papa. Je voudrais te confier les familles de tous ces adorateurs. Je voudrais te confier leurs projets, Seigneur. Je voudrais te confier leur vie, Seigneur. Leur vision des choses. Saint-Esprit, révèle-toi ces adorateurs. Parle à leur cœur afin que désormais ces personnes marchent selon toi, Seigneur. Que ces personnes ne s'inquiètent point. Oh Jésus-Christ de Nazareth que ces personnes ne s'inquiètent point mais que ces personnes espèrent en toi que ces personnes s'abandonnent entre tes mains que ces personnes fassent exactement ce que tu attends d'elles au nom puissant de jésus christ de Nazareth alléluia alléluia amen. amen amen que le nom de notre seigneur soit béni ce soir je voudrais vous dire euh, merci d'être euh, voilà d'être venu c'est vraiment euh, vraiment euh, pour moi un merveilleux moment que j'ai passé avec vous c'était vraiment avec plaisir que j'ai conduit ce moment pour moi, c'est un privilège et je pense que Dieu nous interpelle justement à, à nous abandonner totalement entre ses mains, à ne pas regarder à tout ce qui pourrait nous troubler, mais à avoir les yeux fixés sur lui. Et je pense qu'en ce moment-là, Dieu interviendra dans nos vies et Dieu pourra changer toutes choses. Parce que ce Dieu-là, il est fidèle, ce Dieu-là, il est puissant. Et je voudrais pour terminer vous dire que le Seigneur aime chacun de nous. Il nous aime. Il nous aime d'un amour qu'on ne peut même pas comp comprendre. Il nous aime Tellement que des fois nous sommes troublés pour rien tout simplement. j'ai perdu dans ce Je croyais que le prince de la terre. voudrais vous encourager à vous attacher à lui et je vous donne rendez-vous demain soir. Demain soir avec mon équipe. Demain soir, Pierre. Je pense que le problème est réglé. On a prié pour ça au début de, de ce moment, de ce temps de prière. Ils nous ont appelés, ils sont en train de venir, mais malheureusement il est tard. Donc je pense que demain on va on va, on sent rendez-vous à 21h d'Abidjan Que Dieu, dans sa grâce, vous bénisse abondamment. Et donc, à demain, on dira à demain, tout simplement, sous la protection de notre roi. Soyez richement bénis. Je vous aime, l'amour de Jésus. Yo, yo, tu dis bye bye. Dis bye bye. Bye bye. Ok, au revoir, à demain.